Salut à tous, c'est et c'est le monde de la folie! Bonne simplement aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de abonnés se posent en question. Bon, ça me bizarre comment j'ai dit, okay. En gros, comment coucher avec une fille au premier rendez-vous? Comment coucher, c'est bon ça? Comment coucher ah coucher? Alors, est-ce que c'est bon ou pas, Yaku Yakou, s'il vous plaît, c'est bon? C'est bon, Voilà, donc on va voir les filles pour leur demander gentiment. C'est bon ou okay. pas? Comment coucher? Comment coucher au premier rendez-vous? Non, c'est. Est-ce que les filles ont déjà couché au premier rendez-vous en vrai? Vas-y, non mais du coup on C'est à tous, c'est Tsukoshi Bon Folie, Alors tout simplement aujourd'hui on va aller voir les filles tout simplement et on va leur demander un truc que vous voulez tant savoir. Est-ce que les filles ont déjà couché au premier rendez-vous Parce que vous aimez bien euh, tremper votre subie. Donc on va savoir ça. Voilà Salut tu vas bien Ouais toi. Bien. T'as tué combien de renards pour avoir ça là Non mais c'est de, de la fausse parce que j'aime pas les vrais. Ah c'est bien. Salut, tu vas bien Ça va et toi Ouais normal hein, normal hein ouais. Parce qu'il pleut dehors, déjà ouais, je suis mouillé. Mon brushing il est cassé là. Tu vois ouais moi alors. Ouais, c'est dur, hein. Salut, tu vas bien Salut, ça va et toi Donc t'es bien posé tranquillement, c'est bien. Hein. Oui. Voilà. Salut, tu vas bien Ça va. C'est des belles boucles d'oreilles. Hein. <rire> Merci. C'est pensé au cerceau en primaire là. Tu <rire> Bon, alors du coup, coup j'ai une question à poser qui a un peu osée. Ok. Bon. Est-ce que tu as déjà euh, fait l'amour au premier rendez-vous euh, non, pas du C'est un principe de vie ou c'est parce que c'est un peu dérangeant ou c'est quoi Non, c'est un principe. Voilà. Est-ce que par hasard tu as déjà fait l'amour à un homme au premier rendez-vous Jamais. C'est un principe ou c'est parce que ça te dérange un petit peu de coucher euh, comme ça Bah déjà, au premier rendez-vous on se connaît pas donc ça sert ah. à rien. Et ouais, c'est par principe aussi. Même si l'homme est sexy, même s'il est sensuel. Mais il, il peut attendre. Il peut attendre. D'accord. Non, jamais. Avec un plan ou un homme ou compagnie, jamais Non, jamais au premier rendez-vous. Jamais Non. C'est un principe ou c'est... Je pense que c'est un peu un principe, genre ouais je trouve c'est pas c'est mal vu tu pas veux pas dire c'est en fait je trouve dès le premier rendez-vous c'est okay. trop vite en fait okay. tu n'as pas le temps de connaître la personne et bah, il faut du temps quand même avant ouais, de ça, de sûr et et pas et ouais et pas regretter après quoi ouais comment, comment comment ça regretter comment ça regretter comment ça regretter non mais si imaginons on fait dès le premier rendez-vous ouais. et après on découvre c'est une mauvaise personne même un plan cul ah, quoi ouais, enfin, vois, est ouais. ça. mais est-ce que tu as déjà fait l'amour avec un homme au premier rendez-vous jamais jamais jamais jamais c'est un principe de vie ou parce que t'as pas envie bah c'est un principe de vie parce que j'ai pas envie Avec un homme au premier rendez-vous Non, pas du tout. Jamais Jamais. Pourquoi c'est un principe de vie C'est parce qu'il y a eu quoi C'est parce que. Non, c'est. Nous, on a les principes. Hein. Pas... Enfin, moi, personnellement, je vais pas faire ça, quoi. Ok, d'accord. Je suis avec un homme au premier rendez-vous Non. C'est un principe de vie ou c'est parce que t'as pas trop envie ou c'est comment C'est un principe de vie. Alors, du qu'est-ce que tu peux en dire plus parce que mais en général, c'est au fond, c'est au feeling il y a un truc, tu vois, le, la petite étincelle, euh, genre lors du rendez-vous, ouais. y Il a une envie, tu vois, qui se fait. Sinon, de quoi, non, c'est une envie, il y a une, une envie, il y a une attirance, dans le regard, le sensuel, tout ça, c'est important. C'est toujours un petit premier baiser <rire> au début, ça te donne envie d'être... Est-ce que par hasard tu as déjà embrassé un an pour un rendez-vous embrasser Non. Non plus D'accord. <rire> D'accord. C'était arrivé. Non. C'est un principe ans. de vie ou c'est parce que t'as pas trop envie de... Non parce que je brûle pas les étages, je vois pas ah, l'intérêt de brûler les étages. Doucement. Quoi. Ouais, petit à petit. Euh, à petit. Step by step quoi. Step est by est step, pas... okay. non. Et dis-moi, est-ce que est-ce que tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est dégueulasse? Mais euh, imagine qu'il se brosse bien les dents, il est propre. <rire> non. Même pas, tu pas? Est-ce que par là tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Embrasser. Ah, embrasser pas du tout non plus non, plus. non. ah ouais, d'accord il faut faire galérer ah, t'es bien faire euh, mariner le mec pour qu'on voit si voilà il insiste ou pas ouais voilà ah, intéressant ouais ah, ça ça va ouais. un bisou ça va c'est pas, pas méchant un bisou ok ça embrasser un homme au premier rendez-vous non, non. Ah, ouais, ok ouais. ah ça oui ça, ouais. parce que l'homme était plutôt gentil doué c'est pour bon, ça il t'a mis à l'aise voilà exactement ah, ouais, c c est ouais, bien. ça va <rire> d'accord ok bah, du coup, je te pose la deuxième question, mais je pense que tu me répondu oui. Est-ce que tu as déjà embrassé un homme pour les rendez-vous Oui. Bah, du coup, oui. Je leur est-ce que tu aurais un conseil donner à nos à abonnés Comment embrasser une fille pour les rendez-vous Un petit conseil bah, Déjà, être honnête avec la personne et puis ouais. voilà, essayer de la regarder dans les yeux, dans les être yeux. Un, peu, un petit peu mystérieux et romantique à la fois. Mystérieux et romantique ouais. enfin, ça va hein. ça okay, mélanger un peu les deux. Oui. Ok. Et jouer un peu le show et le croix. Ouais voilà. Bah nickel, bah, après, je te remercie, merci, merci. beaucoup en tout cas. Hein. bah alors Pour les abonnés, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, Comment on peut coucher avec une fille au premier rendez-vous <rire> Un petit conseil à donner parce qu'eux, ils veulent savoir. Un petit conseil à leur donner. Bah ça dépend des filles déjà. Ouais. Ça va être compliqué hein, d'embrasser une fille au premier rendez-vous. Ouais. Mais après, si elle est euh, vraiment chaude pour ça, bah... C'est qu'elle ne se respecte pas trop, je trouve, qu'elle va trop vite et que le gars, il la prendra pour une conne et ça sera de passage, quoi. D'accord que ça marche. En tout cas, merci pour tes réponses. D'accord, merci. va embrasser une fille pour mes rendez-vous Un petit conseil à donner à nos abonnés, tu vois. faut être un petit peu drôle. Ouais, un petit peu. ouais faut être... Attends. Prends ton temps, il pas de souci pour temps Un garçon Ouais, parce que mes abonnés sont curieux. J'en ai aucune idée. Oui, fais un petit conseil ou des petites phrases pour marcher je pense que coucher avec quelqu'un c'est beaucoup plus que c'est beaucoup plus qu'un contact physique, c'est quelque chose de très profond. C'est un lien d'âme en fait qui se crée. Et je pense que généralement si on veut avoir avec quelqu'un au premier rendez-vous, déjà moi je mais il faudrait déjà qu'il y ait le lien genre émotionnel et qu'il y ait le lien genre intellectuel. Parce que je pense qu'on ne doit pas se mettre comme la phrase qui dit, tu pas tout devant quelqu'un qui t'a jamais vu tout, qui n'a jamais vu ton âme toute une nuit. Et je pense que c'est important si, euh, que, que, avant de donner son corps à la personne, cette personne nous connaisse déjà entièrement aussi. Entièrement carrément Pas enfin, entièrement. Donc même non. pour tu penses, un plan cul ou une relation d'un soir, il faut connaître la personne entièrement, tu penses Alors il euh, faut mettre à l'aise, être drôle et, euh, et euh le mec un petit peu désiré désiré ouais donc le mec un peu chaud-froid quoi un peu euh, voilà voilà, voilà. Okay. bon bah, très bon conseil hein, de <rire> sa <sympa>. part <Présent, rire> hein. merci à toi un. en cas. je t'en prie je pense que bah, après ça dépend des gens mais moi personnellement ben bah, euh, je ferai pas ça d'accord mmh, ouais. je te remercie de rien c'est nickel hein. <rire> <Un petit conseil. rire> conseil à vous donner, faut pas faire ça de conseil Non Pas de conseil okay, bon, hein, désolé les abonnés, désolé hein bon, Ok. conseil ah, à leur donner Ouais Parce que les mecs, des fois, ils se posent 10 000 questions, tu vois Toi, un conseil à leur donner, ah, un là, petit conseil Que le rendez-vous se passe bien quoi C'est quoi pour toi un bon rendez-vous Exemple Bah que tu t'entendes bien avec la personne, ouais. que... Je sais pas quel feeling tout ça quoi. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier ou pas? Un lieu. Un lieu Un lieu. Ouais. Non, pas spécialement. Ok d'accord. Après chicha tout ça non quoi. Ah. Hein, ah. euh, <rire> C'est bon, okay. normal quoi. Ok ça m'a ben, nickel merci à toi. Hein. Allez, nickel. Hein. Ouais. D'accord. Des petits conseils à donner. Ouais. Déjà il faut que le garçon il soit comment dirais il fasse rigoler. Enfin. C'est pas. Ouais voilà. Il oui. faut pas. On va au ciné il pose directement sa main. C'est pas des trucs ah, comme oui. ça. Ah, non. Pas des approches directement euh, voilà c'est petit à petit en fait c'est pas en... même pas une semaine deux semaines que ça va okay, donc déjà marrant qu'il euh... soit comment dire euh vois physiquement il faut qu'il soit bien quoi. Euh, comment physiquement tu veux dire euh... Euh, Moi après c'est pas que le physique mais déjà physiquement il faut qu'il me plaise de base. D'accord ok. Voilà. Faut qu'il soit propre sur lui quoi en gros. Faut pas qu'il avoir... qu soit oui, sale. Qu il soit propre, voilà. Faut pas que les ongles noirs ou non, les dents. Rien, non noirs, mais c'est ou... ça, je dirais que ça mmh, fait partir mmh, les filles. Voilà, ok d'accord. <rire> ok Ouais. C'est tout, après euh... Oui, enfin. C'est tout. tout, ok. Bon, bah, merci. Hein, bah, vous avez écouté hein, les abonnés, hein, c'est important. Hein. En tout cas, merci à toi. En tout cas, merci. Non, c'est pas possible. Pas possible, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu avais un conseil à donner à nos abonnés Comment embrasser une fille au premier rendez-vous, s'il te plaît Parce qu'eux, bah... ils que sont curieux, ils veulent savoir tout. Bah, je sais pas si vous sentez que c'est la bonne, bah, vous l'embrassez, voilà. Comme ça Ouais, voilà. Ok. Et ça passe Ouais, ça passe normalement. Très bien. Bah, on, on va essayer, hein. <rire> en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Donc, vous avez des réponses assez claires et tout. Bon, pas toutes les réponses que vous voulez. Putain, j'ai vertige là maintenant. Là. Ouais. Mais mettez un pouce bleu. Tim Yamanguru. Tim Nyamanguru dans les commentaires, je vais voir ça. Hein. Bon, ciao.